Alors sachez que si je commence cette vidéo avec un bonnet en intérieur c'est pour des raisons évidentes de préservation de dignité suite à un abus de plusieurs personnes qui, dans les commentaires de la vidéo d'hier, ne savent pas faire la différence entre une repousse et une calvitie. Mais un jour je, me... hey, je vais vous régler un jour dans une vidéo, c'est prévu, je vais ramener mon coiffeur personnel ici même et il va me raser le crâne comme il me fait habituellement et je vais vous montrer en détail où est la calvitie et où est la simple repousse du crâne, d'accord le tout en jouant à Modern Warfare, sinon c'est pas marrant. Voilà, je l'ai dit, je m'engage à faire cette vidéo un jour et elle pourrait même arriver plus tôt que vous le pensiez. Bon, vous allez bien ou quoi Je me sens coupable. Alors non, je me sens pas coupable dans ce moment d'être putain d'actif sur YouTube, hein. Je vois que vous êtes là, ça me fait plaisir, vous répondez présent à la petite vidéo tous les jours à 19h. <rire> Petit préambule du une vidéo par jour pendant un mois qui risque d'arriver lors de la sortie de Black Ops Cold War. Et en attendant, nous sommes toujours sur Modern Warfare, franchement Modern Warfare, j'aurais pas pensé y jouer encore aussi longtemps. Et si je me sens coupable, c'est parce que... C'est parce que. Que... Ah gros, non, je vais pas t'annoncer que je sors avec ta sœur, gros. C'est pas le cas. C'est à cause... De ça Je parle bien évidemment de ce truc Cette chose, cette arme avec laquelle j'ai déjà joué dans la vidéo d'hier Mais cette arme c'est comme le paquet de Mars glacé que tu achètes Tu vois ceux au beurre salé là Oui tu les achètes, tu te dis j'en mange un ou deux Puis après bam en une après-m' t'as fini le paquet Bah c'est exactement pareil J'ai fait une vidéo dessus, je me suis dit c'est bon maintenant j'ai fait un petit peu le tour Voilà elle est cheatée, elle transforme les armes en enfin les murs en papier mâché C'est bien drôle mais voilà on va passer un peu à autre chose Et ben bah, non bon, Elle fait aussi commencer les games en 0-2 à part mais bah non, ça m'a pas suffi, j'ai rejoué avec et je me sens coupable de prendre trop de plaisir de jouer avec. Les gars, c'est terrible, mais c'est trop satisfaisant d'avoir un gameplay de cheater. On va le dire, c'est un gameplay de cheater. Ah. Toi t'es nul toi, toi t'es bien nul toi. Toi, toi, toi, toi là, toi là t'es bien nul toi. Lui, lui il est bien mauvais lui. Oh, dommage. Donc oui ce petit gameplay wallack Ce petit gameplay euh, Je sais où sont les mecs je tire à travers les murs Je parle bien de ce gameplay C'est euh, kiffant mais c'est kiffant pour moi hein. Je sais que ça va être patché je sais que c'est toxique Mais le problème c'est que je suis Zach Nani Vous, vous croyez que je suis Zach Nani mais Zach Nani il est vénéneux les gars Zach Nani c'est une ex -to toxique les gars Je suis une ex toxique je vous le dis Non pas un ex un ancien toxique, je suis ton ex-meuf toxique. Celle qui te casse les couilles. Bah oui, c'est moi. Depuis hier, je vais dans des games, je croise des mecs, je les tue, ils disent « Oh, Zach Nani! Oh, le bâtard Regardez avec quoi il joue !» Bah oui J'aimerais bien m'excuser de vous décevoir, mais je n'ai pas envie J'assume à aimer jouer comme ça, regarde Allez hop, vas-y, balance-moi la position Wouhou <rire> C'est succulent de toxicité et euh, c'est parfaitement masculin, tu vois. Là, en jouant cette arme, j'ai envie de me bomber le torse, vous voyez Allez viens, viens bébé. Oh. Viens bébé, je t'ai dit Et lui, il joue à la mitrailleuse, c'est pas mieux J'essaye de me sortir des excuses. <rire> oh, j'ai touché J'ai retouché encore J'ai pas touché Vous savez, c'est quoi la différence entre un joueur de R700 et un joueur de ASVAL Bah nous, au moins, on sait qu'elle est cheatée. <rire> et oui, ça y est C'est fini Plus de trucs où se cacher plus de murs, plus rien Ah ah Tu n'es plus caché, petit Oups, oups, oups, j'ai plus de balles. De oui. Bon, on peut quand même évoluer et prendre une autre arme aussi, hein, c'est possible. Hein. Et aussi attendre d'avoir des nouvelles euh, des nouvelles munitions pour redégainer. Oh, il y a des munitions en haut, là-bas. Attends, on va jouer un peu le point, parce qu'on est a... de... L'ennemi a capturé le point stratégique. Toi, t'es bien, toi, hein Triple! Triple de Zach Laisse-moi kiffer cette arme avec moi. <rire> il a essayé de faire direct le pauvre! Je te dirais bien que lui-même il savait, mais d'une, oui, lui-même il savait. Et au-delà de sa simple plaire, personne, même moi je savais qu'il était là! Bon, en dehors de ça, vous allez bien, les gars? Je suis content de vous retrouver sur YouTube en ce moment, je suis content de faire plus de vidéos, je suis content d'être motivé. D'ailleurs, je sais que vous attendez tous le prochain épisode de Z Story. Et ben, le prochain épisode de Z Story devrait sortir jeudi, je pense, un truc comme ça. Et il sera dédié, il sera dédié J'ai envie de vous faire une fake surprise comme ça, tu vois, une petite recherche de hype. Mais il sera dédié à l'histoire de la structure Fnatic, un peu comme FaZe, avec une partie histoire, une partie anecdote et des différents trucs qui ont pu... Euh... Émailler la vie de la structure Animé J'ai dit émailler, ça veut rien dire émailler je pense. Donc on essaye, tu vois, de trouver des thèmes sympathiques. Mêlant l'IRL et l'e-sport. Franchement, je dirais facile que c'est tout ce qu'on aime. <rire> Allez, petite série de 3. Mon but, c'est de sortir un lave Mon but, c'est de sortir un ADAF, je le dis. En fait, ce qui est bien avec cette arme, c'est que tu peux aussi péter tes duels. Et ça, c'est trop satisfaisant, ça. Ah, regardez. On met ça, là ils sont tous dans le point, hop, on prend ça, on met ça. Oh, j'en ai tué un, j'en ai tué un, j'en ai touché l'autre, faut que ça continue comme ça. Ça y est, ils se sont recroquevillés À chaque fois, je me rate de pas ou de kill de la Dave. Make a Dave, great again Faut ouais, être plus pré précis, plus précis et plus attentif encore. Et depuis que j'ai quitté l'école, d'une, je lis beaucoup moins, mais surtout j'ai l'impression que je sais plus parler. J'ai perdu en qualité de diction. Oh, vraiment, à des moments, les gars, je parle, j'ai l'impression que j'ai des fèves dans la bouche, c'est. absolument horrible. Faut ouais, être plus pré précis, plus précis et plus attentif encore. On va tenir ce point. On va tenir ce point pour tout remonter. Un autre Hey Il mise tout sur le next! Faut absolument aller sur le prochain là. Allez, encore! Oh là là, le tir au pigeon! Je vais aller dans le point. Oh J'ai eu trop peur, il était dans mon dos! Mes alliés, vous jouez à quoi? Regardez, regardez, regardez comment c'est serré, regardez comment c'est serré! Ok, super, petit kill. D'ailleurs, on l'a récupéré! Oh là là, encore une fois, je savais qu'il était là, let's go Lui, il fait que de courir derrière les gens, ce fils de pute Regardez le score, regardez le score, regardez le score faut absolument se précipiter là-bas, faut se précipiter là-bas. Allez, dégage, le double On l'a récupéré On a le point, le double Drone On se retourne ça veut que ça va venir là encore Ah ça veut que t'allais encore venir toi Retouché Oh les deux balles restantes Oh sa mère Let's go We win We win tellement que j'en perds la balle j'avais plus de batterie Bâtard, toi, avec ton couteau. Après, je dis bâtard, alors qu'en soit, c'est lui le plus méritant, limite, de la partie 41-13. C'est quand même une belle partie. Je pense qu'on a mis 2-3 pins. C'était assez coolos. Bon, et voilà, ben, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse du fait que je n'avais plus beaucoup de batterie dans ma caméra. Hein. Forcément, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Si vous avez bien kiffé, foutez un petit like, un petit tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, mes frères.